En montagne, donc j'ai fait aussi des décors de montagne, mais de façon plus stylisée. Donc là-bas, dans la petite étagère en rouge, en parallèle des fleurs de montagne, en fait, j'avais décidé de faire aussi des décors euh, toujours de montagne, mais beaucoup plus stylisés, donc à base euh, euh, de flocons, de cœurs, des delves. Donc là je travaille par contre euh, en monochrome donc quelque part ça va plus vite même si les motifs sont, euh, sont géométriques et que ce n'est pas facile de faire euh, quelque chose de, de très rectiligne sur une, une forme qui n'est pas plane. C'est plus simple parce que je fais mon décor en une fois, je fais mes petits flocons hein, donc euh, euh, tout simplement et je refais mes petits euh, mes petits picots de, de, de flocons et après je fais toujours le reste de mes décors en points. Donc, euh, euh, là, par exemple, j'alterne un gros point, un petit point, donc je fais un, euh, tout au pinceau, hein, tout le temps. Donc là, j'ai fait voilà, tous mes petits points comme ça. Et de ce côté, euh, je fais le côté edelweiss, pour dire un côté toujours la montagne, mais un côté hiver, un côté été. Et puis après, j'agrémente encore de petits, euh, petits liserets, voilà, de petits décors, ça dépend. Par exemple, les fleurs de montagne, au début, je les regardais, enfin, je les regardais mais je les ai toujours photographiées. Quoi. Donc, euh, euh, et puis moi, je me mets toujours à genoux pour regarder comment c'est fait. Euh... <rire> par exemple, celle-ci que j'ai faite ce printemps, parce que ça, c'était une commande, quelqu'un voulait euh, euh, une série d'assiettes avec des fleurs de montagne, 12 assiettes avec 12 fleurs. Euh, celle-ci, je ne la connais pas suffisamment. J'ai plusieurs bouquins de fleurs, donc j'ai regardé pour, euh, pour voir comment étaient les feuilles, comment, étaient les, les, comment elles étaient agencées les unes par rapport aux autres. Mais en général, autrement, non, je trace simplement euh, la forme générale avec euh, un crayon et après par rapport à ça je peins.